J'ai une formation de biologiste et puis d'ingénieur en horticulture. Donc euh, la science, c'est quelque chose qui est essentiellement descriptif. C'est-à-dire qu'on arrive à, à décrire énormément euh, de phénomènes. Le, le seul petit souci, c'est que euh, dès qu'on pose la question du « mais pourquoi ?», personne ne sait répondre à ça. C'est-à-dire que les choses comme ça c'est à dire que dans l'univers vous avez des forces de création qui sont incroyables vous avez des modes de fonctionnement qui sont vibratoires et que tout tourne dans l'univers mais tout ça c'est récent c'est depuis que, des observations quand je fais le, la visite du jardin médiéval au Loc Maria j'explique qu'il n'y a pas si longtemps que ça c'est à dire cinq siècles euh, les hommes euh, pensaient véritablement que la Terre était plate et que le Soleil tournait autour de la Terre. Est-ce qu'on peut dire que cinq siècles, euh, c'est considérable dans l'histoire du monde C'est pas grand-chose. Alors, ça va même aujourd'hui plus loin puisque je viens de lire euh, dans Le Figaro que euh, les scientifiques se posent aujourd'hui euh, la question des limites. C'est-à-dire que, a priori, on avait dans la tête que l'univers avait 14 milliards d'années environ, voilà, mais qu'aujourd'hui c'est plus d'actualité et que avant il y avait évidemment quelque chose. Est-ce que c'est donc hors limite C'est-à-dire que le temps comme l'espace n'existerait pas, que c'est un point de vue intellectuel. Les durées existent, ça les scientifiques les, les, les mesurent, mais le temps dans l'absolu, ça n'existerait pas. Donc on est aujourd'hui, je, je dirais, dans, dans un monde où euh, nos repères euh, euh, vacillent, quoi. On, euh, on avait avant des repères simples. Et, et aujourd'hui, la, la science mesure des choses absolument extraordinaires, mais ne donne toujours pas de réponse, c'est-à-dire le pourquoi. Pourquoi est-ce que, par exemple, euh, les forces vitales créent tout le temps de nouvelles espèces et que ça bouge tout le temps Personne ne sait quelle est l'origine de cette énergie qui fait que les choses croissent en permanence, évoluent, euh, euh, échangent entre elles, comment la vie euh, fait pour exister. En fait, personne ne, ne, ne sait ça. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas un truc que ça ne permet pas de discuter dessus. Et donc, du coup, bah, c'est ce que je fais. c'est-à-dire Je discute à peu près sur tout ce qu'on ne sait pas. Mais je vais quand même vous parler d'une chose qu'on sait à peu près, c'est que 80, plus de 99% de la vie sur Terre vient de la photosynthèse. Alors je pars de là pour l'arbre parce que c'est extrêmement important. En fait c'est l'énergie solaire, les photons, qui font que euh, d'un gaz, qui est le CO2, euh, plus de l'eau, il euh, y a une fabrication de sucre voilà, et d'oxygène. Et nous respirons... Grâce à ce phénomène qui démarre soi-disant autour de 3 milliards d'années, ce n'est pas d'hier quand même, mais enfin que vous voyez bien que sur 14 milliards d'années, la vie démarre assez tardivement quand même. Et donc la vie sur Terre. Et la vie sur Terre, elle est très progressive, puisque l'arbre lui arrive vraiment en fin de cycle. Il arrive euh, véritablement à s'ériger après toute une suite biotique absolument incroyable. Et euh, donc ça démarre euh, par des cellules simplement euh, photosynthétiques. Ça continue euh, avec les, les algues. Bon alors, toute la suite évolutive en fait de la vie, euh, c'est d'abord euh, algues, euh, champignons, un ensemble qui euh, lichen et puis alors, euh, avant, on parle beaucoup, évidemment, de choses comme euh, les virus, les bactéries, et toutes ces choses-là. Enfin, en ce moment, on en a parlé pas mal. Bon. Après, vous avez tout ce qui est bryophytes, les mousses, vous avez une évolution. En fait, tout démarre dans l'eau, et à un moment donné, il y a une conquête terrestre. Et de cette conquête terrestre, les choses vont émerger euh, doucement, en, en environ... 300 à peu près 300 millions. Euh, euh, il, y a, il y a 300 millions d'années, les choses se précisent avec des, des fougères euh, géantes. Et euh, on passe par le stade qui est appelé du carbonifère, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, tous les stocks de carbone que nous consommons aujourd'hui, que ce soit le gaz, le pétrole le, et, et une partie du gaz, du, du gaz de schiste, euh, sont dues euh, au fait que les forêts euh, du, du dévonien et du carbonifère tombent régulièrement dans des marais. Après, il y a une pression qui se fait là-dessus, ça cristallise et vous obtenez du charbon et, et du gaz. Et nous, on vit encore à crédit sur euh, la fabrication d'environ 100 millions d'années de, de végétaux. Et donc il va peut-être falloir effectivement passer euh, à autre chose. C'est quoi cette autre chose Eh bien c'est simplement l'origine, c'est-à-dire que c'est euh, l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est euh, 200 euh, millions de tonnes de carbone fabriquées par an, alors que euh, en fait, nous utilisons euh, globalement que 2% euh, de, de cette masse produite-là pour notre énergie euh, terrestre. Alors, comment ça fonctionne Eh bien, c'est là où c'est un peu un mystère. Euh, C'est-à-dire que quand vous faites les études sur la photosynthèse, vous apercevez que vous avez un photon qui est une particule qui a une énergie mais qui n'a pas de masse. Donc ça commence bien. Et, euh, et donc euh, la vie invente un, un système de protéines très complexe, à peu près 13 espèces euh, ou variétés de, de protéines qui, sont, euh, qui forment comme un entonnoir et euh, qui captent les photons. Les photons se concentrent à un moment précis et, et casse euh, le, la molécule d'eau par un saut quantique dont on ignore encore véritablement le, le fonctionnement. Et euh, donc ça paraît, euh, ça paraît magique un peu. Euh, quand on fait des études, on fait des équations comme ça là-dessus, mais en fait, véritablement, on ne sait toujours pas comment ça fonctionne. Euh, mais ça fabrique effectivement... Bah, tout ce que vous voyez au, au, autour de vous. Alors, il y a un autre système de fabrication de la vie qui est au fond des océans. Donc, ce sont des oxydes métalliques. On a découvert ça dans les années 70, donc c'est très récent. Euh, on appelle ça les fumeurs noirs. Et là, vous avez des oxydes métalliques qui enchaînent une, euh, un, un cycle d'oxydation et qui fabriquent effectivement aussi euh, euh, de la matière vivante. Et donc là, vous avez des crabes, vous avez euh, tout un tas d'organismes de, de, vivants au, au, au, fond, au fond des mers. Donc voilà les, les, les, les deux manières qu'a la chimie, entre guillemets, vivante de fabriquer de, de, de la vie. Alors, euh, après les fougères, euh, ben vous avez les arbres, euh, un intermédiaire qui est le ginkgo, c'est-à-dire que euh, vous avez dans la nature essentiellement deux types d'arbres. Vous avez les monocotylédones et les dicotylédones, vous avez les, les conifères et vous avez les arbres caduques. Dans les arbres, vous avez les caduques et les persistants. Et, et tout ça fait que vous avez à un moment donné une recherche de lumière vers le haut jusqu'à 130 mètres de hauteur. Donc c'est quand même impressionnant cet arbre. Alors... Comment fait-il pour arriver à monter cette eau là à 130 mètres de hauteur eh C'est un système qui est dit par évapotranspiration. C'est-à-dire qu'avec la chaleur, la molécule d'eau euh, euh, s'évapore de la feuille et tire l'eau à partir des racines. Alors, C'est un organisme extrêmement complexe parce qu'il est sur place. Lui, il ne peut pas se déplacer. Donc sa nourriture, il a, euh, il est il est autotrophe, c'est-à-dire qu'il produit lui-même sa, sa propre structure. Et imaginez-vous qu'un arbre, euh, dans les forêts euh, primaires, c'est quelque chose qui peut euh, atteindre, euh, qui peut fabriquer un tronc euh, jusqu'à 3000 tonnes. C'est quand même un organisme assez incroyable. Alors... Les contacts qu'il a avec, euh, avec l'extérieur, c'est forcément extrêmement sophistiqué. Nous, euh, les humains, euh, on a à peu près 2 mètres carrés d'échange avec notre peau sur l'extérieur. Un arbre de 15 mètres euh, de hauteur euh, a d'abord une surface foliaire de plusieurs centaines de mètres carrés. Dans nos régions, ici, euh, en été, il pompe à peu près euh, 150 à 200 litres d'eau par jour. Euh, et il a en contact véritablement avec son environnement euh, à peu près 200 hectares de surface. C'est impressionnant. C'est-à-dire rien à voir avec un, un organisme comme, comme le nôtre. C'est-à-dire que quand vous calculez toute la surface des racines, toute la surface des, des échanges gazeux euh, dans les feuilles, l'écorce, euh, etc., vous, vous arrivez à des surfaces euh, euh, phénoménales. Alors, comment euh, cet organisme-là euh, euh, communique Alors, vous avez aujourd'hui des scientifiques euh, qui parlent de l'Internet des arbres et compagnie, qui parlent de tas de choses comme ça, assez euh, euh, centrées sur l'humain. En réalité, tout ça, ça se fait par des échanges avec les champignons du sol. Vous avez à peu près 3 à 4 000 espèces de champignons dans le sol. Des formes de champignons, c'est impressionnant, parce que euh, dans une cellule, vous pouvez avoir de 1 un à une vingtaine de noyaux et toute forme euh, d'expression cellulaire dans un champignon, c'est extrêmement varié. Et vous avez des transferts euh, d'informations, quand un arbre souffre ou qu'il est euh, dérangé, il transmet une information à travers les filaments euh, mycéliens et parfois directement avec les racines. Et, euh, et ces échanges-là, euh, on parle d'Internet, mais enfin ce n'est pas très très rapide. Hein. En réalité, euh, la, euh, la, mesure, enfin, le, la, la mesure de déplacement, c'est 1 centimètre par minute. Bon, c'est quand même pas Internet, mais ça se fait. C'est-à-dire que euh, quand euh, dans les forêts euh, sèches, une antilope effectivement mange quelque chose à un endroit donné, euh, à l'autre bout euh, de la forêt, euh, expliquent les scientifiques, et vous avez euh, des molécules amères qui sont fabriquées par l'arbre euh, à, à l'autre côté. Alors, c'est pas la seule manière qu'ont euh, les arbres de communiquer. Ils communiquent aussi euh, en émettant des phéromones. Euh, ils communiquent aussi euh, en, en fleurissant plus ou moins et en envoyant euh, du pollen euh, dans l'atmosphère. En fait, les formes de communication dans les arbres sont très différents entre euh, les forêts tropicales, les forêts sèches, et nos forêts euh, caducifoliées. Voilà en, en gros euh, ce que je voulais vous dire pour, euh, bah pour les, les, les échanges entre ces êtres-là. Alors, euh, comment est-ce qu'ils euh, captent euh, toutes les informations de lumière, de vent, de température Alors, on appelle ça la, pro la proprioception, c'est-à-dire qu'ils ont des, des organes euh, les arbres ont des organes extrêmement sophistiqués euh, de, de, de capture d'informations. C'est-à-dire que euh, quand vous vous promenez dans la nature, vous, vous êtes relativement isolé, vous avez des vêtements, euh, vous êtes parfois en voiture, vous vous isolez de l'environnement. L'arbre, lui, non. Il est ce qu'il est. Et donc, euh, à travers ces feuilles, il a des cytochromes, il a tout un tas d'éléments chimiques qui fait qu'il capte le lever euh, du soleil, la, la, la durée euh, de la nuit euh, exacte, et, et donc il se repère euh, aussi dans le temps avec les, les, les, les, cycles, euh, de, euh, les cycles du soleil et les cycles de la lune. Donc il est sensible à tous ces éléments-là. Euh, quand il a du vent toujours d'un côté, il se renforce avec ses capteurs. Il sent que là, ça tire d'un côté ou ça pousse. Alors, euh, pour les conifères, euh, les conifères se renforcent euh, du, du côté euh, du vent. Alors que les dicotylédones c'est l'inverse. Ils se renforcent de l'autre côté. Donc, ils font plutôt des, des, des étés. Donc, tout ça, ce sont des, des capteurs. Euh, capteurs de température aussi, et surtout, c'est les capteurs euh, de circulation de la sève et de l'eau. Il faut vous imaginer qu'un arbre, c'est un système euh, en permanence qui monte de l'eau, euh, la sève brute, et qui fait que la sève euh, dite sucrée, élaborée, revient dans son tronc et dans ses racines. Et le système de croissance est absolument incroyable, puisque vous avez à la fois des le, croissances euh, au niveau du bourgeons Terminal, mais vous avez aussi euh, euh, deux types de croissances. Vous avez des croissances au niveau des cernes, vous avez une, une, une assise génératrice qui fait que le, quand vous coupez euh, en fait... Une, un bois non tropical, un bois de, de, de, où il y a des saisons comme chez nous, vous voyez les cernes. Donc, d'un côté, il y a une fabrication du bois et de l'autre côté, il y a une fabrication de l'écorce. Et tout ça, vous avez des transferts de sève à la fois euh, euh, longitudinal et radial. Et donc, c'est un système en fait extrêmement euh, complexe. Alors, on imagine assez vite que dès que vous avez comme ça des transferts de fluides, et eh bien il y, euh, y a émission euh, de, de, de formes de magnétisme, donc euh, les arbres sont vraiment des éléments euh, vivants et certaines personnes sont sensibles à ces, à ces formes d'énergie et, et, et de vie. Je voulais simplement euh, vous dire que c'est l'arbre qui fabrique essentiellement les sols vivants. C'est-à-dire que euh, s'il n'y avait sur terre que des graminées, euh, eh bien, il n'y aurait pas, euh, comme on connaît aujourd'hui, des, des, des sols aussi structurés et aussi profonds. Quand vous mettez en terre, euh, par exemple, euh, un noyau euh, de pêche, de, de, de, de pêcher, il est capable tout seul de descendre à plus de. La, la première radicelle, la radicule, à descendre à plus de 20 mètres de profondeur pour aller chercher l'eau. C'est quand même un exploit absolument incroyable. Et le chêne, entre autres dans nos contrées, est capable de fracturer euh, la roche. Ce qui fait qu'avec le cortège euh, euh, qu'il a de, de vie tout autour de lui, puisque euh, dans nos contrées, par exemple, on a à peu près 140 espèces d'arbres dans nos contrées, il euh, y a, euh, comme je vous ai déjà dit, à peu près 3000 espèces de champignons autour, à peu près 3000 espèces... Euh, d'insectes et puis euh, 100, 120 enfin dans nos contrées 120 espèces d'oiseaux et, et donc tout ça ça fait un cortège de vie euh, absolument euh, incroyable et donc euh, vous avez tous les décomposeurs après dans le sol les colomboles euh, euh, les euh, toutes les tous les décomposeurs en fait qui euh, fabriquent des sols les, et les sols sont fertiles sont très équilibrés. Hein. C'est à peu près 25% euh, d'air, euh, 25% d'eau. Vous avez euh, après 3-4% de matière organique et après, euh, et, et bien vous, vous avez le reste en matière minérale. Euh, donc tout ça, ça fait des sols très riches avec les bactéries, les champignons, etc. Et l'arbre fait un cycle complet euh, en fabriquant ses feuilles, et il a quelque chose de magique que les hommes envient beaucoup aux arbres, c'est que chaque année, quand il ressort ses feuilles, ces feuilles ont le même potentiel génétique que dans la graine. C'est-à-dire que l'arbre, euh, au niveau de, de ses gènes, ne, ne vieillit quasiment pas. Un, un ginkgo à deux ou trois mille ans euh, a le même potentiel génétique que quand il était tout petit. Alors que, euh, euh, bon, Monsieur Francis Allais dit, ah bah ben non, l'homme, il est prévu, au euh, contraire, pour mourir, euh, il a les télomères qui se réduisent sur son, à, sur son ADN régulièrement, euh, donc il est programmé pour mourir. Bon, moi j'ai une vision peut-être un petit peu plus idéaliste que ça, je pense que l'homme étant quelqu'un qui est capable de générer ses pensées et sa vie, je pense qu'il a beaucoup d'influence sur sa personne et, et, et sur sa vie, plus que l'arbre, mais bon. Après, on, va, on, peut, on pourra discuter sur ce que c'est que l'intelligence des, des arbres. Donc, je voulais vous dire simplement que il fabrique les sols, il tamisent l'air, euh, il nous donne de l'oxygène. Euh, sans arbres sur Terre, ce serait extrêmement compliqué à nous euh, pour vivre. Et il arrive à un état, au bout euh, de trois générations d'arbres, il arrive à un état dit climatique, c'est-à-dire d'équilibre de la forêt à peu près en 700, en 700 ans à 1000 ans. Alors, c'est quoi le climax Eh bien, en fait, c'est un équilibre, euh, un équilibre euh, stable. Alors, est-ce qu'on peut appeler un équilibre stable Oui, quand même. C'est-à-dire que quand un arbre tombe au bout de 500, 1000 ans ou 2000 ans, euh, par exemple dans les forêts de séquoia, vous avez un arbre de 100 mètres de hauteur qui tombe, le plus grand actuellement dans la forêt californienne, euh, il s'appelle Hyperion, il fait 115 mètres de hauteur. Bon, quand un jour il va tomber, et bien, euh, sur son tronc en décomposition, et bien vont naître tous les autres petits rejetons. Donc ça c'est les forêts, les, les forêts primaires dites en équilibre. Alors, euh, Depuis qu'on est sorti de l'état de chasseur-cueilleur, on est, euh, de de est devenu agriculteur, les hommes se sont ingéniés. Euh, depuis le 19e siècle, a coupé tous les vieux arbres. J'ai été quand même un peu étonné. Euh, je suis allé au Canada quelques fois, et sur les pancartes, euh, dans les forêts, ils disent « Ici, il y avait une des plus belles forêts primaires du monde. <rire> » Voilà, il y a 100 ans. Bon, ben, on est content de le savoir. <rire> oui, on aurait bien aimé voir. Et donc, en fait, euh, l'homme n'a toujours pas compris que la prédation... Euh, sur ces grands écosystèmes là, euh, eh bien euh, n'était pas bonne, c'est-à-dire que n'a pas encore trouvé véritablement euh, l'équilibre. Alors ça, pourquoi faire ça bah, C'est parce que pour dire à l'homme attention, attention, un équilibre est possible, il faut absolument le retrouver. Si, si l'homme qui vient juste d'arriver sur Terre avec sa mécanisation là, depuis quasiment un siècle, un siècle et demi, il met à peu près euh, tout en l'air dans la nature, avec une dégradation très rapide, c'est-à-dire que d'après ce que j'ai compris, là on est euh, en 100 ans, on, on, est, on a perdu 40% des insectes, 25% des oiseaux, enfin ça va très très vite parce que 100 ans, bah, ce n'est pas grand-chose. Et donc cet équilibre-là est, est, est à retrouver. Et je pense que si on n'explique pas le rôle du vivant et de l'arbre euh, euh, euh, sur la Terre, eh bien cet état de conscience-là euh, ne, ne, ne mûrira pas. Et je pense que l'équilibre est possible. Alors, c'est quoi l'équilibre L'équilibre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles théories de la forêt jardinée. C'est-à-dire que... Euh, planter des arbres, oui, mais il faut la place de l'homme. Si vous plantez des arbres tous les 6 mètres ou tous les 3 mètres ou tous les 2 mètres comme on fait dans certaines forêts de conifères et que vous coupez tout après au bout de 30 ans, ce n'est pas de la forêt jardinée, c'est de l'exploitation industrielle des arbres. Alors, l'exploitation industrielle des graminées, c'est tous les ans, et l'exploitation industrielle des arbres, c'est à peu près tous les 30 ans. Mais le résultat fait que la biodiversité s'écroule et donc à un moment donné euh, il faut essayer de retrouver des équilibres entre la production des fruits, la production du bois pour l'homme qui, qui, qui commence à prendre beaucoup de place sur terre mais qui a sa place mais l'arbre pour l'instant n'a pas sa place véritablement et donc ça c'est quelque chose euh, qu'il faut, qu faut travailler si vous plantez un arbre tous les 20 mètres et que vous laissez après la place pour tous les autres espèces vivantes, on va trouver un équilibre. Alors j'entends certains politiques dire Pour le carbone, plantons des arbres ben, ». oui, bien sûr qu'il faut planter des arbres, mais si vous les coupez après, le bilan carbone euh, est zéro. Donc en fait, il faut laisser, quand vous plantez un arbre, si vous voulez véritablement qu'il fasse réservoir carbone, eh bien, il faut le, le, le laisser aller jusqu'à sa maturité. Et sa maturité, ça peut être très long, évidemment, parce qu'à l'échelle d'un humain, quand on voit qu'une forêt de houe en Tasmanie euh, fait un, à partir d'un plan de houe, ça fait un hectare et elle a 43 000 ans. Alors, ce n'est pas tout à fait la même échelle, évidemment, que nous. Donc, il va falloir réfléchir à l'échelle de l'homme avec sa petite centaine d'années, et puis l'échelle du vivant, où je vous ai parlé, de millions d'années, et où je vous parle de milliers d'années. Donc ça, c'est pas fait, et c'est à réfléchir. Donc voilà un, un, un message que, que je vous passe. Alors, dans le monde, vous avez à peu près, on ne sait pas trop en fait, entre 60 et 100 000 espèces d'arbres. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la spéciation, c'est absolument considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme fait disparaître énormément d'espèces, mais il y a une force créatrice dans la nature qui fait que si nous, on arrive à trouver progressivement notre place, les forces de spéciation, c'est-à-dire les forces qui créent les nouvelles espèces, sont là. Et les forces de vie sont là. Et c'est elles qu'il ne faut pas euh, arrêter et, et qu'il faut valoriser. Comme je vous disais, sous, sous, sous, nos, sous nos latitudes, c'est à peu près 120 espèces seulement. Mais les forêts tropicales sont extrêmement importantes, et c'est justement dans les forêts tropicales où il y a le plus en ce moment de convoitises de nos civilisations. Donc ça c'est quelque chose à, à laquelle il faut, il faut réfléchir. Alors, donc dans cette biodiversité euh, énorme, moi, je voulais, pour terminer, euh, sur deux choses. Je voulais terminer sur le fait que, euh, en réalité, dans les espèces euh, vivantes, on s'est aperçu que, chez les arbres, on avait à peu près 20% de compétition et 80% de coopération. C'est nouveau. C'est-à-dire que, quand l'homme a fait ses études, c'est la fameuse loi de Hobbes, qui dit l'homme est un loup pour l'homme, de toute façon, dans la nature, c'est tout le temps la compétition, etc. Et bien quand les scientifiques ont commencé à se poser la question euh, pour les arbres et, et, et pour la nature, et bien ils se sont aperçus qu'en réalité, il fallait inverser le processus, et que euh, plutôt que de faire la guerre, plutôt que de faire la compétition, euh, et bien c'est la coopération euh, qui marche et qui fait que, la vie progresse tout le temps euh, grâce à la, beaucoup plus à la coopération que la, la compétition. Je ne dis pas que la compétition n'existe pas puisqu'elle existe. C'est-à-dire que quand un arbre est effectivement énorme, gigantesque, il va énormément limiter euh, la, la pousse des, des petits euh, dessous. C'est incontestable. Sauf qu'il va les nourrir par ailleurs, ailleurs, un peu plus loin, avec de l'échange de, de, de l'eau, des sucres et des protéines. Et, et on constate que certaines souches qui devraient mourir en fait et, et bien continuent à vivre à cause de ces échanges là. Donc euh, je pense que l'arbre euh, et bien la nature est un enseignement philosophique pour l'homme. L'homme est encore dans une idée de compétition et de prédation, peut-être que je pose la question à M. Poutine ou à Messieurs les autres pour savoir comment ils voient la vie. Mais je pense qu'ils le voient plus en termes de compétition que de coopération pour l'instant. Et bien ça, la nature nous dit que si nous continuons comme ça, moi je, là je suis d'accord avec Francis Allais, je pense qu prend, que l'humanité prend un grand risque de, carrément de survie. Si, si elle tue la vie, comment l'homme peut-il vivre tout seul comme s'il était un dieu sur terre. Ça j'y crois pas du tout. Donc là il faut qu'on faut que le monde scientifique arrive, que l'idée de coopération arrive dans la société civile et au plus haut niveau. Voilà. Alors je voulais terminer par un petit clin d'œil local. Les Celtes. Bon. Alors les Celtes avaient un rapport à la nature tout à fait différent euh, de nous euh, parce qu'ils vivaient dans la forêt, dans la nature et donc euh, ils, ont fait, euh, ils ont fait un monde euh, très lié aux arbres. Vous avez que le calendrier celtique repose sur 21 arbres de la forêt et donc euh, ils ont, euh, ils ont donc un système de prédiction euh, du, de l'avenir euh, euh, qui, est, qui est vraiment sympathique. Alors, chez nous, les horoscopes, c'est plutôt lié aux étoiles. Bon. chez les chinois, c'est lié aux animaux. Eh bien, les celtes, c'était les arbres. Ils avaient tout un horoscope basé sur les arbres. Donc, ils avaient trois groupes d'arbres avec trois formes d'intelligence. Alors, vous aviez le groupe 1 qui était le cyprès, l'érable, le micocoulier, l'olivier, le pin, le pommier et le sapin. Donc ce groupe représente une intelligence analytique, synthétique et observatrice. Alors comme c'est que des choses positives, j'espère que vous allez vous y retrouver dans tout ça, euh, avec votre arbre préféré. Le groupe 2, c'est le bouleau, le charme, le frêne, le noisetier, le peuplier, le saule et le sorbier. Donc ce groupe représente une intelligence imaginative, intuitive et fantaisiste. Le groupe 3, le châtaignier, le chêne, le figuier, le hêtre, le noyer, l'orme et le tilleul. Ce groupe représente une intelligence pratique, réaliste et structurelle. Voilà, vous vous êtes retrouvé dans tout ça Alors, donc euh, c'était assez précis, donc les 21 arbres... Par exemple euh, le, le peuplier, eh c'est du 4 février au 8 février, du 1er au 14 mai et du 5 au 13 août. Donc je vais juste vous lire ce que représente le, le peuplier. Alors le peuplier, alors quand vous êtes né dans ces trois périodes là, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en lui. Il est courageux seulement lorsque c'est nécessaire. Ça, c'est malin. Il a besoin d'être entouré de personnes plaisantes et de bonne volonté, très sélectif, souvent solitaire. Il peut éprouver une certaine animosité envers des personnes, mais globalement, il possède une nature artistique, est un organisateur et a un penchant pour la, la philosophie. Il est fiable dans toutes les situations et le couple est très important pour lui. Voilà. C'était quand même merveilleux, non, ce qu'avaient découvert les Celtes. <rire> voilà. Et euh, donc vous avez comme ça, je vous invite à retrouver le calendrier Celte et à regarder à quel, à, à quel arbre voilà, vous appartenez.